donné nous euh, une marche à suivre pour l'école en entier là, tous les élèves avaient reçu le, le même contenu de message à savoir voici ce qu'on attend de vous quand si on est en virtuel là, comment vous devriez vous comporter euh, qu'est ce qu'on s'attend à propos à quelle heure vous arrivez quelle heure vous partez est-ce que votre caméra est ouverte ou fermée vos micros euh, si tu as besoin de poser une question, comment tu fonctionnes? Est-ce que tu utilises le cavardage? tout ton micro, tu parles, tu lèves la main? Et tout ça, ça avait été déjà vu avec, euh, avec les élèves avant de basculer en virtuel. On a fait des erreurs, on a appris, on a fait des réunions d'équipe, puis euh, on a développé tous ensemble euh, un code d'éthique, un code d'enseignement à distance euh, qu'on a transmis euh, aux étudiants. En fait, c'est important de mettre les balises avant de commencer. Euh, il y a un document qui a été envoyé euh, aux parents et aux élèves pour euh, l'éthique euh, en ligne, donc être ponctuel, être habillé, euh, être prêt à travailler, pas manger, pas être en pyjama, pas être étendu dans son lit, donc on, on veut une bien séance. Ça, c'est important en premier que les élèves aient un environnement favorable aux apprentissages. Idéalement, être dans une pièce où ils sont seuls. Euh, pas de télé, pas de téléphone, euh, cellulaire, c'est vraiment difficile, pas de jeux vidéo, euh, pas des gens qui se promènent en arrière. On voit des animaux passer, on voit les frères, les soeurs, les parents passer. Euh, pour nous, c'est très dérangeant et pour eux aussi. Donc, on demandait à ce qu'il n'y ait pas de, aucun dérangement de leur côté, mais je comprends que ce n'était pas toujours facile à gérer non plus. À chaque nouvelle compétence qu'on enseigne, donc à chaque fois qu'on est avec un groupe pour la première fois, euh, chaque enseignant va, en plus des règles qui ont été fixées par l'école, énoncer ses propres euh, règles de vie, si vous voulez, euh, malgré le fait qu'on soit en ligne. Moi, dans un premier temps, j'avais fait une première rencontre en virtuel avec mes, mes parents et mes élèves. Euh, on a pu justement expérimenter là, euh, ce que c'était la visioconférence, comment se comporter aussi euh, les règles de communication, attendre notre tour pour parler, euh, l'utilisation des, des différentes icônes euh, et tout ça sur euh, la visioconférence. Alors, ça, ça a été aidant euh, de voir aussi les parents avec les enfants. Alors, tout le monde, on parlait de la même chose, toutes les, les règles étaient établies, là, étaient les mêmes pour tout le monde. Ce qu'on a fait aussi, c'est que les élèves qui avaient un, un compte comportement inadéquat, euh, On les a... initialement on l'a fait beaucoup, là. après ça les élèves ont compris que c'était peut-être pas l'idée du siècle s'ils faisaient ça eux, euh, on les expulsait de la réunion, et puis là, évidemment ils se rebranchaient, mais en, en activant les salles d'attente dans Teams, là, ils se retrouvaient bloqués dans la salle d'attente jusqu'à temps qu'on qu puisse aller leur parler entre quatre yeux, puis leur dire regarde tu vas assister au cours, tu vas faire ça autrement. Là. Ça, c'est une des techniques qui a beaucoup fonctionné avec eux autres. Il y a aussi le clavardage qu'on peut, euh, qu peut bloquer, j'ai fait ça à quelques reprises. Donc, euh, si jamais on voit que dans le clavardage, ça se défoule, là, ben, il y a un moyen de le bloquer. Fait que Ça, je trouvais que ça limitait aussi euh, le type de, de, de, de distraction. C'est sûr qu'ils peuvent avoir un clavardage à part, mais bon, ça, c'est une autre affaire. <rire> C'est de contacter aussi les parents. Là. Euh, il y a quelques-unes quelques de mes collègues qui avaient contacté énormément les parents, euh, souvent c'était pour peut-être les les plus jeunes, mais de garder un suivi avec les parents là, rigoureux de « OK, bien là, dans mon cours en ligne aujourd'hui, c'est s'est passé tel tel incident, est-ce que ce serait possible peut-être de faire un retour et tout ça? » Il ne faut comme pas avoir peur parce que souvent, c'est hyper nouveau. Là. Fait que, il y en a que souvent c'est même pas euh, intentionnel nécessairement là de, de quitter ou d'être moins attentif c'est juste tellement trop de choses à gérer pour eux qu'ils ont comme des fois de la, de la difficulté là à s'adapter à ça